Dans la porte de l'Atlantique Une citadelle de bagnard Chantait des airs patriotiques Dans son cœur plein d'espoir Une caravelle ou voile magique Prenez la mer dans le soir Pleine de corsaires, fiers et rouillis.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 pour Marcel, en ta mémoire, Chantons ce jour euh, ton heure de gloire. La Rochelle, est magnifique, la Rochelle, ville rebelle, la Rochelle, pour ton public, la balle à la vie est belle. Rochelle, allez, allez Allez, allez, allez, roche je...